Okay. <laughs> Salut bande de sérivores et bienvenue dans ce nouvel épisode qui va revenir aux origines des chaînes du broadcast américain, à savoir ABC, CBS, NBC, la Fox et la CW. On les appelle aussi les Big Five parce que ce sont les cinq chaînes principales du network américain. NBC est la chaîne la plus ancienne des États-Unis et c'est pour ça qu'on va commencer avec elle aujourd'hui. Tout d'abord, NBC était une station de radio. NBC est apparue au monde en grande pompe le 15 novembre 1926. Pourquoi en grande pompe? Parce que la chaîne s'est présentée aux États-Unis avec un gala de 4 heures à la radio, diffusé en direct depuis l'hôtel Waldorf Astoria à New York. NBC est le résultat des efforts conjoints de trois pionniers des communications de masse, Radio Corporation of America, maintenant RCI Corporation, America Telephone and Telegraph, (AT&T) et Westinghouse Electric Corporation. Deux jeunes stations de radio à Newark et à New York viennent alors d'être rachetées par RCA, et après que NBC a été créée, ces deux stations de radio sont devenues le centre de deux chaînes de NBC complètement indépendantes, le Blue Network et le Red Network. La création d'NBC a été organisée par David Sarnoff, le directeur général de RCA, qui en devient le seul propriétaire en 1930. Mais qui est David Sarnoff Né en Russie, Sarnoff a passé des années à se préparer à une carrière dans une école juive du Talmud. Il a émigré avec sa famille en 1900 et s'est installé à New York. Pendant sa scolarité, il a aidé à subvenir aux besoins de sa famille en vendant des journaux, en faisant de menus travaux et en chantant la liturgie dans une synagogue. En 1906, il quitte l'école pour devenir coursier pour une entreprise de télégraphe et avec ses premiers sous, il s'est acheté un télégraphe. Il a très vite maîtrisé le morse et a donc trouvé un boulot pour une compagnie de radio la Marconi Wireless Telegraph Company of America, où il devint le protégé de l'inventeur Guglielmo Marconi. Tu bluffes Marconi après avoir fait son service militaire, Sarnoff devint manager de la station de radio créée par John Wanamaker. En avril 1912, la station de Wanamaker reçut les messages des bateaux secourant les survivants du Titanic et Sarnoff relaya la nouvelle à la presse. Récompensé par la station Marconi, il reçut une belle promotion et devint l'inspecteur en chef et proposa le développement d'une radio que chacun pourrait posséder chez soi. Quand les états unis entrèrent dans la Première Guerre mondiale en 1917, Sarnoff a tenté de s'enrôler dans la Navy et dans l'armée, mais il fut refusé à cause de son rôle important chez Marconi qui était un fournisseur important de la Navy. Pour éviter que la technologie radiophonique américaine ne soit contrôlée par des entreprises étrangères, l'entreprise fut absorbée par une toute nouvelle entreprise, The Radio Corporation of America, en 1919. Cernoff en fut le chef commercial et en 1920, il réitéra son idée de radio familiale et il fut financé pour développer un prototype. En tant que nouveau chef général de la RCA, il démontra le marché potentiel d'un tel objet en diffusant en direct le match de boxe entre Jack Dempsey et George Carpentier. Et ça a fonctionné à merveille en trois ans, RCA a vendu plus de 80 millions de dollars de radio. En 1926, RCA forme NBC et nous reprenons nos moutons. Alors qu'il avait pensé à NBC comme un service d'information seulement, la chaîne a pris des forces dans l'industrie de la radio grâce aux divertissements qu'elle diffusait, comme Emu Andy et The Jack Benny Program. En 1943 et sous la pression de la FCC, NBC a dû vendre sa partie la moins lucrative, le Blue Network, et c'est Edward Noble qui reprit l'affaire et la renomma en American Broadcasting System, mais on y reviendra dans un prochain épisode. En 1938, le Red Network plus prospère, donc tenait 75% des programmes commerciaux de NBC. En 1948, NBC a sévèrement souffert quand la chaîne a perdu plusieurs de ses têtes d'affiche Benny, George Burns et Gracie Allen, Amos and Andy, Edgar Bergen et Red Skelton qui sont tous partis vers CBS. Salon le 30 avril 1939, avec sa diffusion de la cérémonie d'ouverture de New York World's Fair, NBC a débuté en tant que chaîne de télévision et en 1951, NBC était capable de diffuser ses programmes dans le pays tout entier. En dépit des succès de ses programmes tels que The Howdy Doody Show et Craft Television theater et ses stars comme Milton Berle et Sid Cesar, NBC était toujours derrière CBS en termes d'audience. NBC a toujours été leader en termes d'avancées technologiques, notamment avec l'invention de la télévision couleur que la FCC Adopté comme standard en 1933. Cette année-là, NBC a été le pionnier en diffusant le premier programme entièrement en couleur dans tous les États-Unis. Et en 1956, il fut la première chaîne à diffuser un programme enregistré et non pas en direct. En 1923, Sarnoff perçut le potentiel de la télévision et les contributions de plusieurs inventeurs ont ouvert le champ des possibles. Sa rencontre en 1929 avec l'ingénieur de Westinghouse, Vladimir Zworykin le convainc que la télévision à la maison, c'est possible. Et Sarnoff persuade Westinghouse de le laisser aider Zvorikin. En 1930, les recherches de Westinghouse et Zwarikin sont transférées chez RCA. En 1939, Sarnoff était capable de faire une belle démonstration du nouveau médium à la World's Fair de New York. En 1950, The Federal Communication Commission approuve le standard de la diffusion couleur développé par CBS. Néanmoins, les télévisions noir et blanc, incluant les télévisions développées par RCA, ne seraient pas capables de recevoir des programmes en couleur. Sarnoff demande à la RCI de développer une télévision capable de recevoir à la fois les programmes en noir et blanc et les programmes en couleur. En 1953, le système fut adopté en tant que standard par la FCC. Sous la supervision de Sylvester Weaver, qui a servi de directeur des programmes entre 1949 et 1955, NBC a lancé pas mal de programmes innovants. Parmi ces concepts, NBC a introduit le Early Morning News et la série de divertissement Today en 1952 et qui est toujours diffusée. Elle a aussi inventé le Late Night Talk Show avec The Tonight Show depuis 1954. NBC a aussi été le premier à diffuser des spectacles comme Peter Pan en 1955. Plus tard, NBC a diffusé The Huntley Brinkley Report, un programme d'information d'une demi-heure présenté par Chet Huntley et David Brinkley. NBC a aussi posé les briques de la comédie et des variétés avec Rowan et Martin Laughlin de 1968 à 1973 et le Saturday Night Live, toujours diffusé aujourd'hui. Alors que les opérations télévisuelles de NBC prennent de l'ampleur dans les années 60 et 70, le côté radiophonique se casse un peu la gueule. Et en 1987, la radio est rachetée par Westwood One qui cessera toute opération en 1999. Et après le résultat de plusieurs mauvaises décisions, NBC est rentrée dans les années 80 comme étant la chaîne ayant les plus basses audiences du broadcast. Elle tient donc la troisième place derrière ABC et CBS. Mais la situation s'est grandement améliorée quand Grant Tinker et Brandon Tarsikov ont repris le relais en tant que président de la chaîne pour le premier et chef des programmes pour le second. La chaîne est remontée vers les sommets grâce à ses très bonnes comédies comme Cheers, The Cosby Show, Seinfeld et Friends. Mais aussi grâce à des drames puissants comme Law and Order, ER, et de West Wing. Dans les années 90, NBC a commencé à établir une présence significative sur le câble avec CNBC, orienté business, et MSNBC en collaboration avec Microsoft qui est spécialisé dans les actualités et la politique. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour parler de ABC. En attendant, vous pouvez me dire si ça vous a plu ou pas dans les commentaires, de lâcher un pouce et de venir me suivre sur les réseaux sociaux. À ciao